Dans cette séquence, j'aimerais vous attirer votre attention sur l'usage des parenthèses et des crochets, et ne pas confondre, ne pas confondre les deux. Donc, les parenthèses servent à changer la priorité d'exécution dans les expressions ou dans du code, tandis que les crochets servent à définir des blocs, et je vous rappelle, les expressions contenues dans un bloc, au moment de la définition, ne sont pas exécutées, on contrôle l'exécution explicitement, et il faut envoyer le message value au bloc pour déclencher l'exécution des expressions qu'ils contiennent. Donc, euh, si on revient sur, sur, sur les règles, quand est-ce qu'on doit mettre des crochets Donc, On met des crochets autour d'une expression si euh, on ne sait pas si, si les expressions à l'intérieur vont être exécutées, c'est-à-dire par exemple, elles sont dans un if, dans une branche d'une alternative, ou pas. Et puis, on, on met les crochets également si on ne sait pas combien de fois on va devoir répéter euh, l'exécution de ces expressions contenues, euh, contenues dans, dans un bloc. Donc, je vous donne un, un exemple. Donc Exemple, n times repeat self do something. C'est-à-dire que self do something, on l'a bien encapsulé dans un bloc. Pourquoi Parce qu'on sait qu'il va falloir répéter plusieurs fois l'exécution de ces expressions. Donc, on est obligé de les mettre dans un bloc pour pouvoir envoyer plusieurs fois le message value à ce bloc. Donc, là, je vous donne un autre exemple, mais cette fois en envoyant le message if true. Donc, suivant le receveur, donc suivant ici si cette expression est vraie ou fausse, on va exécuter ou pas l'expression self do something. Donc je ne peux pas la mettre entre parenthèses, puisque s'il faut, potentiellement, elle ne sera pas exécutée du tout. D'accord Donc si je la mets dans un bloc, on pourra contrôler, décider si on envoie le message value ou pas à ce bloc. Donc également, la, la, la même chose en fait, mais cette fois sur le, sur le while true, donc c'est la même chose avec le bloc receveur et puis le bloc passé en paramètre. Donc suivant euh, l'exécution, l'évaluation, si ça me rend le booléen vrai ou faux, on va devoir exécuter une fois, plusieurs fois, voire même zéro fois l'expression celle do something donc on est obligé de la mettre dans un, dans un bloc. Donc je vous propose de faire un, un petit exercice. Euh, si, on est, si je vous donne ici les deux expressions suivantes, donc répéter de 1 à n self do something, est-ce que je dois mettre des parenthèses ou des crochets Et puis si je fais x if empty self do something, est-ce que je dois mettre des parenthèses ou des crochets Donc je vous donne les, les réponses. En fait, dans les deux cas, c'est des, des crochets. Puisque dans le premier cas, si on veut répéter plusieurs fois l'expression self do something, ben forcément, il va falloir envoyer plusieurs fois le message value à ce bloc-là. Et puis, dans le deuxième cas, x if empty, ben si x n'est pas vide, alors dans ce cas-là, il ne faut pas du tout exécuter l'expression self do something, alors que si x est vide, il va falloir l'exécuter. Donc, en résumé, on a vu dans, dans cette séquence qu'il ne faut vraiment pas confondre les parenthèses et les crochets. Les parenthèses servent vraiment à changer l'ordre de priorité d'exécution au sein d'une expression, alors que les crochets servent... À, à friser, à, à geler euh, des expressions et de contrôler ensuite leur exécution, éventuellement de les exécuter plusieurs fois.